Moi, l'homme qu'on prophétise toujours qu'il est fini Mais au moment où vous ne vous attendez pas, quand il sort C'est le monde entier qui est bouleversé Quand Marcos sort, quand il parle C'est le monde entier qui tremble C'est les chaînes françaises qui tremblent les, Tous les petits influenceurs, les petits pasteurs au babes jaune, Tout le monde tremble, si les gens sont obligés de faire des vidéos Des postes, calmez-vous les petits c'est papa qui a fait le son C'est ça on dit tu es influent Quand tu dis tout le monde au On a des petites sorcières Qui vont se prostituer au niveau de Dubaï Des mangeuses de caca On les appelle la caca gang Elles jouent dans un club, on appelle ça caca sport Personne ne voit ça T'as dit ça là Ça n'intéresse plus les gens Pourquoi Makoso dit Qu'il y a plus de 1000 femmes En Afrique Qui vont se prostituer à Dubaï Marcosso aurait humilié aurait vendu l'Afrique sur une chaîne internationale c'est ta mère qui va se prostituer c'est ta grande mère qui va se prostituer tu as quelque chose à te reprocher chaîne internationale là, ils ont été les premiers à donner l'information que eux, leurs influenceurs vont se prostituer la chaîne internationale française là, c'est eux qui ont commencé à révéler que plusieurs de leurs influenceuses, plusieurs des actrices qui jouent dans les télé-réalités vont se prostituer à Dubaï, eux n'ont pas humilié la France hein. Nous pas humilier la France Nos soeurs vont humilier l'Afrique Nos soeurs sont en train de donner un exemple Des plus pitoyables à nos, à nos enfants On essaie de mener un combat De dénoncer ces choses Afin que les autorités prennent les responsabilités Vous, Ce qui vous intéresse c'est pourquoi Marco a parlé sur une chaîne internationale C'est parce qu'il ne suis plus connu que ton père et ta mère C'est ça qui est là. Maintenant tu es trop fâché faut monter au ciel petit gal en l'air Je vous ai dit vos histoires de bleu je ne suis plus dedans Vos histoires de clash je ne suis plus dedans mais il y a un sujet d'actualité Qui parle des moches, Qui parle de l'avenir de nos enfants Je décide de parler Si c'était une autre personne Qui était passée sur une chaîne internationale Tu allais voir tous les sorciers de Facebook Bravo, il a mis BIM Oh my God Mais comme c'est Marcosso le nom qui fait peur, le nom qui dérange les testicules ratés, le nom qui empêche certaines personnes de dormir. Parce que tout le monde rêve de voir Makoso mourir. Quand annonce que c'est la fin de Makoso, pourquoi on peut dire wow Parce qu'on cite simplement mon nom sur une chaîne internationale comme un influenceur. Mais attendez, en matière d'influence, il y a qui qui peut concurrencer Makoso en Afrique Il y a qui Être suivi et puis être influent sont deux choses différentes. Nous on parle et puis les États trompent. Nous, on parle et puis des autorités prennent des décisions. Là, je vais à une rencontre à la direction des cultes parce que l'État a donné 2 milliards pour que les pasteurs aillent en Israël. On a besoin de Camille Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. J'entends des gens qui disent Non, Makoso, viens citer le nom. Il y a ta maman dedans. Le nom de ta mère est dedans. Le nom de ta mère est dedans. Moi, je vais venir m'asseoir. Ah, les gens qui sont au, au, au, à Dubaï, là, mes informateurs camerounais, là. oui, ils m'ont dit qu'il y a, comment on appelle ça, Akisi Emmanuel qui est dedans. La fille va se jeter demain du sixième étage. La fille se suicide. C'est vous les mêmes banques de bata, Bandes de fils de, de bipolaires que vous êtes là. C'est pas vous les mêmes qui allez vous asseoir. Marco est venu citer le nom d'une fille. La fille s'est suicidée. Marco est un sorcier. Il a dit, il il a dit, il a dit. Les petits, vous n'avez encore rien vu. Prenez vos commentaires là. Et puis, allez, allez, allez, allez voir le procureur ou allez voir le juge. Allez là-bas. On est en train de mener un combat. Bande